Ça commence à faire de la feuille dans les fausses à visier. Effort et, et puissance. Allez, ah, m'a vous où il va pas le passer, euh, c'est pour ça qu'il met le moto. Oula oh Jean-Pierre, oula oh Jean-Pierre, fais attention. Hein. Oula oh là, là. Ah non, mais c'est chouette, hein Oh, la vache, il sait le faire, hein. Oh, la vache, comment il T'as vu la technique Ah ouais, ouais. Oh, vous connaissez pas non, parce que vous connaissez passer? Ah, je vous connaissais pas, vous Bah oui, alors... Bon, bien. Bien. Ouais. Eh, derrière moi. Ah Alors derrière moi, excuse-moi, c'est... Ne les coup pas. pas ça, Non, là. non je pas si, si, tu je passes, tu bloques Oui, mais... Oui, mais ah, non, non, t'as oui, tu peux pas, Encore 4 personnes à remonter euh, euh, euh, sur la souche directement, on te fait bâcher. Oh, quelle technique il a Jean-Pierre. Regardez-moi cette technique du lézard qui rampe sur la paroi. Chonchon, un commentaire pour France 3 Soupleuvre. Alors, Chouchou on "Et je tombe." monte sur la courbe ravalons et continue de monter. Ah, quelle technique ce Chouchou, regardez-moi ça, cette souplesse dans les mouvements là, ouais. hein